Je m'appelle Quadriguasi Bertin, je suis producteur de cacao. Avant, la production était bonne parce qu'il pleuvait assez. Mais actuellement, les pluies sont dérivées à cause du changement climatique. Avant, mon père ne faisait que le cacao, et à notre temps, on a diversifié. J'ai fait de l'EVA, un peu de café, du palmier à huile, pour pouvoir soutenir la famille.